En 2008, mes sens se sont éveillés. Après avoir allumé cette bougie pour Dieu, je n'étais plus bien nulle part. Je me sentais pas en sécurité, nulle part. J'avais besoin d'aide, mais je savais pas comment demander de l'aide. Euh, et un jour, je décide d'aller rendre visite à mon père et je décide de lui raconter tout ce qui se passe dans ma vie. Donc je prends le train et le, mét et le métro avec de grandes difficultés Dans le métro, euh, il s'est passé un truc bizarre où euh, j'étais face à, à, un homme, euh, à un homme musulman et euh, c'est comme si cet homme musulman pratiquait de la magie euh, sur moi en venant me retirer euh, toute la négativité que je portais dans mon dos. Et j'ai vu un espèce de, de filet comme ça s'agripper à mon dos et tirer toutes les mauvaises énergies de mon dos. Donc je prends le métro très difficilement. Euh, pour monter jusque chez mon père à pied, il y a toutes sortes d'idées qui me passent par la tête, toutes sortes de questionnements qui me passent par la tête pour finalement arriver devant le pas de sa porte il faisait soleil, euh, donc je profite du soleil sur la façade de la maison, assise sur le rebord euh, de la porte, et euh, j'entends un esprit me demander ce que je voudrais être. Et là, mon inconscient a répondu être sa serviteur, être euh, être prophète être euh, euh, Voilà, c est, c est, je, je pense que ce sont les deux choses qui me sont sorties de l'inconscient. Et la, je ne me souviens plus exactement de la question, mais c'était plutôt la question « qu'est-ce que tu voudrais être pour Dieu ?» euh, Et de là sont sorties les deux réponses, euh, être sa serviteur, être prophète. Je me suis rendu compte que prophète était une lourde charge, <rire> donc je me suis rabattue sur le fait d'être son serviteur voilà euh, et puis euh, le temps passe je profite du soleil euh, mon père arrive je mange avec lui en mangeant avec lui j'ose pas trop avaler ce qu'il y a dans l'assiette je perçois euh, sa première femme qui est décédée dans la maison qui essaye de m'aider qui me demande ce que j'ai, qui me demande euh, comment ça se fait que je l'aperçois euh, qui essaye de me pousser à manger pour pas que mon père s'inquiète et euh, finalement elle va finir par m'incorporer et euh, me forcer à manger euh, j'aime pas son esprit noir parce qu'elle elle, elle était engorgée de noirceur et ça m'aidait pas euh, dans mon psychique à garder une tête claire donc après le repas, euh, c'était un jour où je dormais chez lui donc euh, je vais dans la chambre de mon frère et dans la chambre de mon frère je vois que c'est le bordel c'était l'après-midi donc je décide de ranger l'appartement, euh, de, de ranger la chambre de mon frère et en rangeant la chambre de mon frère, il m'est arrivé une folie où je me dis, ok, il y a plein de trucs blancs, il y a plein de trucs noirs. Si je fais un tri entre les trucs blancs et les trucs noirs et qu'il y a plus de blancs, ça veut dire qu'il qu ira au paradis. S'il y a plus de noirs, ça veut dire qu'il ira en enfer. Donc, en essayant de ranger sa chambre, plutôt en triant tout ce qui est blanc et noir, euh, je m'aperçois qu'il y a plus de noirs que de blancs. Donc je commence à m'inquiéter, je commence à me poser des questions sur mon frère, je commençais à être consciente euh, qu'il allait partir de ce monde et euh, je le vois monter à l'escalier dans sa chambre euh, et il me demande ce que je fais. Elle lui dit bah, « Écoute, j'essaye de ranger ta chambre euh, parce que je dors ici ce soir et que j'aimerais bien qu'elle soit rangée. » Et euh, il me dit, mais non, laisse tout comme ça, ça ira pour cette fois, c'est pas grave, etc., etc., repose-toi. Donc, je me repose dans le fauteuil qu'il y a dans sa chambre. Et euh, par mes gardes, euh, il est descendu avec mon sac. Et apparemment, il a fouillé mon sac pour savoir si je prenais des drogues. Et en fait, il s'est avéré que je prenais aucune drogue à ce moment-là, que j'étais simplement en transe Et... Euh, et ça, je l'ai appris bien après, euh, bien après que les choses se soient passées. Et donc, euh, le nu la nuit arrive et euh, on s'endort. C'était un lit de personnes, donc je dormais avec mon frère, la télé était allumée. Et puis, euh, en s'endormant, il euh, y a les informations qui passent à la télé. Et je suis réveillée par les informations qui passent à la télévision. Donc je me suis réveillée pour écouter et il s'est avéré que euh, c'était le passage euh, avec euh, monsieur et madame Fourniret euh, qui apparemment auraient usé de magie noire, euh, qui aurait dessiné euh, un symbole de magie noire sur le sol euh, et en voyant ce, ce symbole de magie noire sur le sol, j'entends un esprit me dire « tu as été touchée ». Euh, et puis, soudainement, il y a un éclair qui frappe la maison. Et je, moi, j'ai un peu peur des éclairs. Donc, je descends en bas et euh, je veux écrire une lettre. Je cherche, des, je cherche quelque chose pour écrire. Et j'étais un peu rentrée dans une espèce de transe avec une espèce d'écriture intuitive. Et je commence à écrire dans le noir pour ne pas réveiller tout le monde. J'écris, j'écris, j'écris, j'écris, j'écris, j'écris, j'écris. Et je remonte en laissant les feuilles sur la table pour que mon père le lise et qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Euh... Donc, enfin, qui ne va pas, qui va ou qui ne va pas, je ne sais pas exactement définir, bref. Euh... Et donc, je remonte, je remonte me coucher et le lendemain matin, je me réveille et mon père me dit, mais tu te rends compte de ce que tu as écrit euh, J'avais écrit comme quoi euh, les drogues nous rendraient plus forts, comme quoi euh, enfin, tout, tout un tas, de, tout, tout un espèce de cheminement euh, qui pourrait nous rendre plus forts face à la vie euh, future qu'on aurait à vivre. Euh, et, euh, et il veut les déchirer, les jeter à la poubelle. Et donc, elles euh, finissent à la poubelle. Et euh, la journée passe, ma mère vient me rechercher au soir. Donc, je finis par dormir chez ma mère. Et euh, dans mon sommeil, euh, je ne sais plus ce qui s'est passé ce soir-là. Mais euh, je me vois dans un train, en train de donner de l'argent à, à un contrôleur pour payer mon voyage. Euh, et euh, je me retrouve allongée. J'ai un blackout en fait, entre le moment où je prends le train jusqu'au moment où euh, j'atterris chez moi dans mon sommeil. Et dans mon sommeil, je me sens comme grandir, comme ça, comme étirer. Et je me réveille par cette sensation. Et bizarrement, la chambre, la, la lumière de la salle de bain est allumée. Et donc, je vais voir ce qu'il y a dans la salle de bain. Je me demande, bah, tiens, est-ce que je n'ai pas oublié d'éteindre la lumière Pourtant, je me souvenais bien de l'avoir éteint, etc., etc. Et j'ai été choquée parce que j'ai vu les feuilles que j'avais écrites devant moi, alors que mon père les avait jetées à la poubelle devant moi. Et ces feuilles étaient vraiment disposées en un espèce de cercle comme ça. Et j'entends un esprit me dire, « Lille !» J'ai tellement flippé, j'ai tellement eu peur que j'ai décidé de ne pas les lire. Et c'est à mon tour qu'il les ai déchirés et jetés, jetés à la poubelle.